Hello tout le monde, c'est Port de B. Free. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je parle de piratage de vos listings d'Amazon, aussi appelé du hijacking en anglais. En tant que vendeur, il faut savoir comment faire pour reprendre le contrôle et ainsi les dommages causés par ces personnes malhonnêtes. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de le liker ceci. Alors, on y va Les acheteurs se présente sous plusieurs formes. Ils utilisent votre listing pour vendre des versions contrefaites de votre produit. Ces dernières années, le bon nombre de produits proviennent d'entreprises chinoises qui ont simplement essayé de voler les produits des vendeurs Amazon et de produire des copies de qualité inférieure à partir de matériaux et de procédés de moins bonne qualité en essayant de revendre ce même produit un petit peu plus bas que votre produit même. Ils détournent ainsi votre listing sans aucune considération pour vous. Il y a aussi ceux qui vendent un produit différents mais qui ont décidé d'utiliser votre listing euh, car ça leur facilite la tâche, tout simplement. Euh, de cette manière, ils pourront obtenir des ventes de produits, même si euh, le produit n'est pas identique à votre listing. Il y en a qui ont peut-être simplement acheté un produit aussi qui est identique et qui ont pensé qu'ils utiliseraient votre dur travail pour obtenir votre buy box euh, de votre produit et de le vendre à un prix inférieur pour gagner de l'argent. Maintenant, on va aller voir comment que les hijackers d'Amazon nuisent à vos listings. Eh bien. Euh, N'importe quel de ces scénarios que je viens de mentionner nuirait à votre listing. Ils auront certainement un impact sur vos ventes. Euh, si quelqu'un d'autre obtenait le buy box. Vos niveaux de vente pourraient être grandement affectés. De plus, si pour une raison quelconque, les clients achètent un produit de qualité inférieure à un autre vendeur pensant qu'ils ont acheté de vous, ils risquent de laisser un mauvais review sur votre produit. Euh, pour ceux qui ne savent pas, le buy box, c'est simplement la boîte là, ici que je mets ici où le client peut cliquer pour acheter votre produit. Ça, c'est le buy box. Lorsque quelqu'un d'autre se met sur votre listing et qui affiche un prix inférieur au vôtre, euh, dans le fond, c'est lui qui va gagner le buy box. Puis quand le client va cliquer sur le buy box, il va acheter de cette personne-là. Maintenant, on ben, va aller voir des façons de réduire vos risques de hijacking. Euh, vous pouvez faire le registre de marque d'Amazon. Euh, c'est particulièrement pertinent si vous êtes le propriétaire d'un private label à la recherche de protection de marque d'Amazon. Euh, puis, en enregistrant votre produit dans le registre de marque Amazon, vous empêchez toute autre personne d'apporter des modifications à votre listing ou se coller sur votre listing, dans le fond. Par contre, pour avoir accès à la possibilité de s'inscrire à ce programme, il faut que votre marque soit enregistrée au trademark et, par expérience, je peux vous dire que c'est... Très long avant d'avoir son numéro d'identification, et c'est préférable de faire l'inscription au trademark avec un avocat qui est spécialisé dans le domaine. Puis donc, ça coûte un petit peu plus, un petit peu plus cher que le faire vous-même, mais vous êtes certain que vous avez tous les documents, que votre, votre demande de trademark est en bonne et due forme. Maintenant, un autre truc, c'est différencier votre produit ou votre emballage. Si vous avez bien établi que vous avez euh, mis au point un listing extrêmement efficace qui génère des ventes, et si vous souhaitez vous assurer de bénéficier d'une protection, envisagez de personnaliser vos produits. En différenciant vos produits ou son emballage, devient beaucoup plus difficile de détourner votre listing. Ça pourrait également faire partie de votre stratégie de développement commercial à long terme. Puis aussi, en imprimant votre UPC code de manière discrète sur votre produit et en le plaçant sur l'emballage, vous vous assurez que toute personne qui reçoit votre produit peut être sûre de recevoir un article légitime. Un autre truc, c'est créer un site web pour vos produits si vous êtes satisfait de votre marque. Si vous êtes satisfait de votre logo et de votre emballage, envisagez de créer un site web pour votre entreprise. Euh, en affichant votre marque sur internet, vous augmentez votre présence sur le marché, ce qui permet aux gens de vous trouver plus facilement. Euh, C'est un autre petit truc aussi pour faire plus de ventes. Vous êtes alors en mesure de faire une liste de produits que vous vendez sur Amazon, sur votre site web, en liant les photos de vos produits vers vos listings d'Amazon. Comme ça, quand le client va cliquer sur une photo, il va tout de suite être. Euh, amener sur votre listing d'Amazon, il vont pouvoir acheter votre produit. Maintenant, je vais vous dire comment contacter les hijackers parce que oui, on peut les contacter. Puis pour ce faire, vous allez devoir utiliser votre compte vendeur sur Amazon pour envoyer une lettre de cessation et de désistement aux vendeurs. Vous devez clairement indiquer que vous savez ce qu'ils font et qu'ils doivent absolument arrêter. Euh, il y a beaucoup d'exemples euh, de ces lettres-là qui sont disponibles via une recherche en ligne. Faites juste taper Google puis euh, ça va vous sortir une, un template. La lettre doit être libellée de manière appropriée et doit clairement indiquer que vous agissez sur toute réserve à moins qu'ils ne cessent leur activité. Vous devez leur demander de prouver qu'ils vendent légitimement votre produit ou de retirer leur inscription dans les 48 heures afin d'éviter toute poursuite légale à leur rencontre. Évidemment, on ne fera pas de poursuite légale, mais ça fait juste leur faire peur. Puis habituellement, quand on envoie cette lettre-là, ils s'enlèvent de votre listing, ça je peux vous assurer. Vous pouvez faire aussi une plainte acheteur avec Amazon. Euh, si vous avez suivi, justement, si vous avez envoyé la lettre puis que vous n'avez pas reçu de réponse du hijacker puis que celui-ci s'est pas retiré de votre listing, vous devez alors passer à l'étape suivante du processus. Euh, puis, c'est de prouver à Amazon que le hijacker n'a pas correctement répertorié son produit sur Amazon ou qu'il vend un produit qui ne correspond pas à sa description ou qu'il vend un produit contrefait. Pour ce faire, vous devez effectuer un test d'achat. Vous allez avoir besoin d'un compte acheteur qui est différent de votre compte vendeur. Euh, ça va faire en sorte que les détails de votre compte acheteur ils vont être différents de celui de votre compte vendeur. Il ne faut pas que le hijacker fasse de lien entre les deux lorsque vous allez faire l'achat. Vous allez ensuite passer la commande, puis quand vous allez recevoir le produit, vous allez pouvoir vérifier s'il est authentique ou non. C'est important de bien documenter le processus de réception, l'ouverture euh, de, de votre produit que vous allez recevoir pour que euh, vous allez pouvoir envoyer ça à Amazon, ça va être vos preuves. Puis, prenez des photos, faites des vidéos, puis comme ça, ça va pouvoir jouer un rôle très important dans tous vos contacts là, avec Amazon. Si le produit ne correspond pas à la description ou qui est faux, vous pouvez alors contacter Amazon et déposer une plainte depuis votre compte acheteur d'Amazon. Ça, c'est bien important. De cette façon, euh, Amazon va contacter le vendeur de votre, de votre produit contrefait, puis il va pouvoir là, faire une analyse, savoir qu ce qui se passe. Alors, en conclusion, les hijackers sont l'une des réalités malheureuses d'Amazon. Ils détournent les listings d'Amazon car c'est leur façon de gagner de l'argent. C'est une attaque directe euh, contre votre dur travail. Mais personnellement, moi, habituellement, quand euh, je voyais qu'il y avait un hijacker qui mis sur mon listing, je faisais simplement leur envoyer le courriel. Puis, euh, c'était pas long qu'ils s'enlevaient parce que ces vendeurs-là, ils veulent pas avoir de problème avec Amazon parce que, comme je viens de dire, c'est leur manière de gagner de l'argent. Donc, euh, ils s'enlèvent pas long, là, il s'enlève de sur votre listing. Euh, alors c'est tout. Si euh, vous avez des commentaires ou des questions, faites-le moi savoir en dessous de la vidéo. Si vous avez eu aussi des hijackers qui se sont mis sur votre listing, j'aimerais savoir comment vous, êtes, comment vous êtes pris pour vous en débarrasser. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!